Cher Verseau, ascendant Verseau, voici un petit portrait un peu insolite de vous. Si vous étiez une qualité, euh, je dirais euh, l'indépendance, mais est-ce que c'est une qualité? En tout cas, vous n'aimez pas dépendre des autres, vous n'aimez pas coller les autres, vous n'aimez pas les envahir, et ça, c'est une qualité. Et ça vient justement de votre désir d'indépendance. Alors en même temps, c'est vrai que euh, l'indépendance, c'est aussi euh, quelque chose qui vous permet de vous réaliser sans rien devoir à personne. Si vous étiez un défaut, alors là je suis sûre que je vais tomber dans le mille, c'est l'impatience. Vous n'aimez pas attendre, vous n'aimez pas faire la queue, vous n'aimez pas euh, tout ce qui vous donne l'impression de perdre votre temps. Et c'est vrai que euh, bon, euh, parfois vous attendez chez le médecin par exemple, vous êtes là, vous tapez du pied, vous faites du bruit pour vous faire remarquer, vous détestez tout ce qui est attente. Si vous étiez une couleur, alors là je ne me trompe pas non plus, je pense, parce que je suis Verseau, le turquoise, j'adore le turquoise, j'ai l'impression de, je ne sais pas, de nager dans une espèce de félicité quand je suis entourée de turquoise, c'est la tradition qui nous attribue cette couleur et ma foi, je dois dire que euh, la tradition est très bien tombée en ce qui me concerne et je suppose en ce qui vous concerne vous aussi. Si vous étiez un plat, alors je pense que un plat euh, qui ne fait pas grossir, euh, un plat euh, qui peut se manger sans faim, euh, <rire> les sushis! Les sushis sont parfaits, ils ont un côté euh, un petit peu exotique, original, euh, c'est euh, quand même assez récent hein, le sushi, il y a, il y a une vingtaine d'années on mangeait moins de sushis. maintenant on mange plus que ça! Donc euh, euh, cela dit, vous aimez bien devancer les goûts des autres, et je suis sûre que vous avez mangé des sushis bien avant les autres. Si vous étiez un sport, alors il euh, n'y a pas de problème, un sport où euh, l'indépendance domine, eh bien c'est le ski. Quand vous êtes sur des skis, vous avez euh, une impression de liberté absolument euh, Formidable! Hein? Vous glissez, ça glisse tout seul, euh, euh, vous êtes comme un oiseau, euh, vous avez des ailes, euh, c'est vraiment un sport qui normalement est apprécié euh, par le Verseau, mais bien entendu tout, tous les Verseaux ne skient pas, et c'est dommage! Mm. Si vous étiez une ville, moi je dirais que c'est New York, parce que euh, il se dégage tellement d'énergie de cette ville, de la même manière que vous, vous dégagez tellement d'énergie, vous êtes en, en total osmose avec New York. Euh, c'est vraiment une ville de pulsatile, avec un un cœur qui bat en permanence, qui bat assez vite. Et euh, d'ailleurs, euh, pour faire une analogie, euh, le verso a tendance à avoir euh, des petites ir irrégularités du rythme euh, du cœur. Ne vous inquiétez pas, hein? c'est normal, mais quand même, euh, allez voir le médecin. Hein? Si vous étiez un chanteur, alors à mon avis, le chanteur vraiment qui vous représente le mieux, c'est Michel Sardou avec son côté extrêmement provocateur. Hein. Il a toujours aimé provoquer, or le Verseau est un rebelle, un provocateur. Il va à l'encontre du, du, du, euh, du courant, hein. il remonte le courant euh, quitte à, à se faire assassiné de tous côtés, mais c'est euh, comme Michel Sardou, euh, le Verseau est quelqu'un qui aime dire le contraire de ce qu'on attend de lui. Mmh. Si vous étiez un acteur, une actrice, euh, eh bien la petite copine du, de tout le monde, Jennifer Aniston euh, correspond parfaitement euh, dans la mesure où le Verseau est le signe de l'amitié. Hein? Euh, Jennifer Aniston est Verseau, elle a tourné dans cette euh, série qui s'appelle Friends, donc qui était une série très Verseau, et euh, c'est vrai que parfois l'amitié a beaucoup plus d'importance dans la vie d'un Verseau que l'amour, parce que il est d'une fidélité en amitié euh, absolue. Le mot qui va le mieux vous caractériser, euh, si vous étiez un mot, euh, c'est le mot entraide. Vous êtes un signe euh, qui est euh, souvent euh, associés à la solidarité et donc à l'entraide, et euh, on, on, on remarquera qu'il y a beaucoup de travailleurs sociaux chez les Verseaux, ou qu'ils font des métiers euh, où il s'agit d'aider, de conseiller, de soutenir les autres. Donc euh, c'est un mot qui vous représente vraiment bien. Mm. vous étiez une marque alors là je vais, je m'avance mais je suis sûre que je ne me trompe pas trop euh, sauf si vous êtes un verso euh, marqué par saturne mais autrement la marque favorite du verso, ma marque favorite c'est Apple parce que il y a le côté communication. Euh, le logo du Verseau, ce sont des ondes, hein, le, le symbole du Verseau, ce sont les ondes, et donc euh, vous êtes fait pour votre époque, vous êtes de l'époque, et l'époque, eh bien c'est internet, c'est les téléphones mobiles, c'est les ordinateurs, c'est tout ce que vous aimez, et parfois vous êtes même spécialisé dans ce domaine. Eh bien, je dirais, euh, à la suite de ce que je viens de vous révéler, je dirais que ce sont les réseaux sociaux. Vous êtes une personne de réseau en, en général, vous savez entretenir des réseaux, vous y intégrer, euh, en créer. Euh, où vous exprimez euh, sur les réseaux sociaux, où vous avez toujours un mot à dire, un petit mot provocateur, euh, quelque chose qui va euh, faire bouger les consciences, parce que le verso, ce qu'il aime c'est faire bouger les consciences. Je vous remercie d'avoir regardé euh, cette vidéo insolite et je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne YouTube.